Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment utiliser des sessions euh, en PHP. Donc euh, les sessions en PHP c'est un mécanisme qui permet de stocker des informations euh, à, lorsque l'utilisateur change de page, on va conserver la, la même information et on va pouvoir la réutiliser. Alors pour comprendre, euh, pour imaginer un peu ça, on va, on va regarder comment on peut gérer un compteur. Donc nous notre compteur ça va être un nombre euh, tout simple, hein. donc on a une page qui va nous permettre d'afficher ce compteur on a une page pour initialiser notre compteur à 0 après on fera sur une autre page on pourra ajouter un ou soustraire 1 puis aussi on pourra euh, supprimer complètement le compteur donc on a, on a 5 scripts donc on va, on va regarder comment les, les faire fonctionner alors euh, la première chose c'est qu'on a, a une script sur euh, un serveur alors hop voilà on se connecte donc sur la page voilà, initiale du serveur donc on, on a nos, nos quatre pages et donc la page d'accueil donc la page d'accueil qui nous dit au début qu'on a un compteur mais il n'a aucune valeur alors on va initialiser notre compteur voilà il initialise à 0 quand on revient sur la page d'accueil il nous dit qu'il est à 0 après on ajoute un le compteur il vaut 1 si on ajoute encore un il vaut 2 et ainsi de suite donc là ce qu'il faut comprendre c'est qu'au niveau de notre serveur voilà on on vient de faire appel à trois pages, ajoutées. Hein. Donc on change de page et on maintient une, une valeur euh, donc associée à l'utilisateur, donc dans sa session utilisateur. Soustraire, on tombe sur deux. Si on réajoute, si on soustrait, donc là on est en train de changer de, de page, hein, ajouter, soustraire, ajouter. Et donc on a une valeur de, de, de compteur qui est, euh, qui est maintenue dans la session utilisateur. Donc, euh, alors la session utilisateur, ça se passe comment bah, C'est stocké dans une variable qui s'appelle underscore session. C'est une variable euh, super globale, comme on dit en PHP. Et cette variable contient un tableau. Dans ce tableau, il peut y avoir c'est un tableau associatif. Et euh, donc là, l'indice compteur, donc notre, euh, nous on a décidé de stocker notre compteur dans cet élément-là. Il y a actuellement un entier qui vaut 2. Quand on ajoute 1, on revient sur la page d'accueil. Bah, notre compteur, il vaut maintenant... 3. Donc tout se passe à travers euh, cette variable euh, session. Donc là on va regarder les, les, les différents euh, scripts. Donc il y en a 5. Je les édite. Voilà. On va commencer par l'index. Donc euh, l'index, c'est donc la page dans laquelle on, on affiche euh, la valeur de, du compteur. Alors, pour afficher la valeur de, du compteur, déjà, première chose, et ça c'est vrai dans toutes les pages, dès qu'on utilise les sessions, il faut, euh, en tête de script, on va appeler la fonction session underscore start. Ça démarre le mécanisme de session. Ça nous donne, en tant que développeur, le droit d'utiliser euh, la variable session. Donc nous, on dit, is c'est est-ce qu'elle a une valeur Est-ce que notre compteur a déjà eu une valeur hein, Dans les différentes pages à travers la session utilisateur actuel. Si c'est le cas... Si c'est vrai, bah, on dit qu'il a une valeur et on va afficher la valeur pour l'utilisateur. S'il n'est pas ct, euh, c'est de, de la session euh, compteur, ça veut dire qu'il n'a pas encore de, de valeur. Donc là, on est, on est sur ça. Hein. Donc, euh, ici. Donc Alors, initialiser le compteur à 0, c'est le remettre à 0. Donc, euh, le compteur a pour valeur 0. Quand on revient à la page d'accueil, il vaut 0. Alors initialiser le compteur donc c'est tout simplement donc station start obligatoire et là on va donner une valeur donc on va initialiser notre euh, variable et on l'initialise à 0 donc rien de bien fantastique donc euh, voilà donc l'indice c'est euh, finalement c'est nous nous c'est ce qui va nous permettre de toujours parler de la même information donc c'est compteur une fois qu'on a initialisé euh, notre variable bah, qu'est ce qu'on peut faire on peut par exemple ajouter un donc euh, là c'est le script ajouter le compteur il vaut 1. Ajouter encore, on revient sur le, le même script, hein, donc c'est toujours ajouter, ajouter, 2, 3, 4. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce script ajouter On va session start, obligatoire, sinon ça fonctionne pas, et après on va donc faire un dollar $session euh, compteur avec euh, plus plus. Donc plus plus, hein, c'est rajouter 1 au, au compteur. Et là on affiche la nouvelle valeur euh, du compteur. Le soustraire, il fonctionne exactement de la même manière, hein, sauf qu'on fait moins-moins, donc session start, moins-moins, et euh, on, donc on, on décrémente le, le compteur. Donc on, se, on, on affiche à nouveau la, la valeur du compteur. C'est ce qu'on a ici. Donc 3, 4, etc. Quand on va sur la page d'accueil, il y a une dernière petite chose, c'est supprimer le compteur. Donc supprimer le compteur, bah là, on ne va pas le remettre à zéro. Hein. Quand on le remet à, à zéro... Il existe toujours et il a pour valeur 0, Là, on va le supprimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le compteur est supprimé C'est qu'il n'existe plus. Donc, si on cherche à accéder à sa valeur, cette valeur n'existe plus. Alors, quand on va dans le code de supprimer compteur, donc on fait un unset. Donc, on enlève la valeur à, à, à, qui est associée à, à compteur, à l'indice compteur. Donc, très important, on ne fait pas un unset de session. Hein, on fait un unset de session indice compteur. On supprime cet indice-là euh, du tableau associatif euh, session. Alors une fois qu'on a fait ça, le compteur il n'a euh, plus de valeur. Donc si on cherche par exemple à ajouter directement quelque chose, on va avoir euh, un message euh, d'erreur. Hein? Donc là, voilà, enfin un warning qui nous dit que le, euh, le compteur n'est pas initialisé. Alors on a beau avoir le bon résultat, il y a quand même un truc un peu spécial qui s'est passé ici. Hein. Alors pourquoi Parce que dans l'addition, quand on cherche à ajouter 1 euh, à compteur, hein, donc on, on cherche à faire ça, bah, cette valeur-là n'existant pas, elle n'est pas initialisée. Alors là, PHP, il gère euh, sa sauce, il nous met un 0, euh, une variable qui est, qui est convertie en 0, puis plus 1, ça marche bien, donc euh, on est content. Il faut faire attention, parce que euh, ça, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Hein. Par exemple, pour, euh, pour la soustraction, donc là, on a, ça n'existe pas, bah, si on fait « soustraire », il nous dit que le compteur n'existe pas. Ça ne nous marque pas de valeur de compteur. Si on essaye de soustraire, soustraire bah, voilà. là ça n'a pas bien marché. Donc nous, notre erreur vient du fait que notre compteur il a été initialisé avec une valeur nulle qui veut dire j'ai pas de valeur. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'un compteur, quel que soit d'ailleurs votre programme, il faut toujours l'initialiser pour commencer. Alors là. Une petite chose avant de finir là donc là je suis dans une session mon compteur il a une certaine valeur ben, on va regarder ce qui se passe si on ouvre un deuxième navigateur donc on va prendre donc le navigateur tout à l'heure on en avait voilà j'avais ouvert un navigateur et dans ce navigateur là on va on va aller alors là si je suis sur la page d'accueil il me dit que c'est 5 et ici si je suis sur la page d'accueil il me dit qu'il vaut 0 et voilà j'ai fait l'erreur du de... j'initialise accueil, si j'enlève j'enlève, j'enlève, j'enlève ici je suis à moins 4 par exemple alors qu'ici je suis à 5 donc on a bien voilà je mets 6 7. Donc là, on a bien un compteur qui est lié à cette session utilisateur et un autre compteur qui est lié à cette session utilisateur. Dès qu'on quitte le navigateur, c'est ce que j'ai fait, on repart avec une session nouvelle. Donc là, parce que je suis en comment dire en session privée, en navigation privée. Donc dans une navigation privée, on a une session utilisateur. Donc sur le même poste, là, comme j'ai deux navigateurs, j'ai deux sessions privées, donc j'ai la possibilité de faire ça. Donc ce qu'on constate, hein, donc c'est ça, hein, une session que ça permet de stocker l'information persistante à travers euh, le changement de page. Quand on reste sur un même site, ces informations sont stockées côté serveur et à dépendre de l'utilisateur. Dès qu'on qu ferme euh, le, le navigateur, les données sont, sont perdues, on ne peut plus les récupérer euh, facilement. Donc euh, bah, Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.